La police frappe à ma porte, c'est pour la défoncer. VALSE DÉMISSION Bonjour, je m'appelle Lionel Aubert. Le 11 avril dernier, j'étais chez moi au calme vers 16h, quand d'un coup j'ai entendu un bruit euh, sourd, comme une détonation. Ma porte a explosé, j'étais au bout du couloir, j'ai vu la porte qui a, ouvert, qui a été ouverte. Un homme est rentré, il a fait quelques pas il est ressorti. Je suis ressorti, moi aussi, derrière lui. Quand euh, j'arrive dans la rue, il était avec un groupe de quatre personnes. Je, je m'avance vers ce groupe, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Dans une voiture garée juste devant chez moi, là, euh, il y avait un homme qui avait l'air euh, il y avait l'air euh, quelque chose de, qui clochait. Je regarde la plaque d'immatriculation, et là, je m'aperçois que c'était une plaque en administrative, c'est-à-dire c'était des policiers en civil qui étaient dans la voiture en train de superviser l'opération. Je répète, il y avait des policiers en civil dans la voiture en train de superviser euh, qu'un homme vient éclater la porte, rentrer chez moi et sortir. Que s'est-il passé pour que nous en arrivions là Que s'est-il passé pour en arriver au point que la police envoie des gens euh, frapper la porte en 2008, j'ai eu une affaire, j'ai été victime dans une affaire d'enlèvement d'enfants et une rançon de 40 000 euros a été versée. L'administration n'avait pas cru ça, ils ont classé l'affaire, ils ont fait des faux documents. Vraisemblablement, des agents administratifs ont fait des faux. Je n'étais pas au courant. En 2010, je demande donc une partie de réparation à l'État et je demande 85 000 euros, puisque on avait payé des frais et puis j'avais eu toute une procédure. L'État s'est appuyé sur les faux documents établis en 2008 par des agents administratifs pour refuser de payer les, les 85 000. Et ça en est resté là. En 2012, j'ai envoyé au parquet, au parquet d'Aix-en-Provence des nouveaux éléments qui montraient euh, qu'il qui qu y avait encore quelque chose là-dessus. Mais ces nouveaux éléments persistaient à montrer la faute de l'administration. Euh, Résultat, quelques mois plus tard, je suis convoqué au commissariat par euh, une policière euh, qui me dit que le parquet a demandé de me faire taire. Moi, victime, le parquet me convoque au commissariat pour faire des, des, des, des fausses déclarations. L'agent tape un PV que je refuse de signer. Mais elle me menace. Elle me menace entre six mois et cinq ans de prison. Si je persiste, moi, à être victime, à demander à ce que mes droits soient, euh, soient enfin faits. Voilà. En 2012, je suis appelé par la police, pour faire taire une victime, au lieu d'enquêter. Je suis abasourdi, je suis chaos, je suis anéanti. Je, quand la police me demande de me taire, ou sinon me menace d'aller en prison, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Rien. Par contre, ça ne correspond pas à ma façon de faire. Donc je vais mettre du temps, je vais... il y a un an qui va passer, et il y a deux ans ça va être entre 2013 et 2014, Petit à petit, je vais envoyer des, des, des, des, des lettres, je vais écrire au, au ministère de la Justice. Je vais quand même écrire à ce, cette policière, je vais lui faire un recommander en lui disant « Madame, vous avez 20, 30 ans, vous n'avez pas eu l'initiative de faire un faux. Qui vous a donné l'ordre euh, que vous avez appliqué de me faire taire ?» Donc ça, je l'envoie à la policière. En parallèle, j'écris au, au garde des Sceaux qui, lui, m'oriente sur une, une procédure, euh, pardon, un de ses, ses adjoints du cabinet, m'oriente sur une autre, une autre procédure que je vais suivre quand même. Et tout est bloqué. Ce qui se passe, en avril, ben, je, au lieu de recevoir une, une réponse du, du ministère, on m'envoie des gros bras qui viennent me casser la porte. Voilà. Ce que je demande aujourd'hui, il y a eu une affaire criminelle en 2008. Je ne suis pas pressé. On va la laisser de côté. Elle a été enterrée par le par l'État. Gardons-la enterrée. Ne compliquons pas les choses. Je ne demande qu'une seule chose. C'est que les trois plaintes que j'ai faites contre des policiers soient étudiées. Je veux qu'il y ait une enquête contre ces policiers. Et s'il y a culpabilité, qu'ils soient jugés et le cas échéant condamné. C'est tout ce que je demande. Ne... Cherchez pas, Monsieur Valls, à mélanger les choses. Je ne demande que qu les enquêtes contre ces policiers soient effectives, réelles, pas tronquées et qu'elles aboutissent. C'est tout. Le reste, on verra après. Ne mélangez pas les affaires. Merci. Mais en attendant, je demande votre démission.